Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 23 au 29 décembre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Euh, vous pourrez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, notre page Facebook. Vous pouvez euh, bien évidemment avoir vos mensuels de janvier, euh, euh, ils sont en ligne. Ensuite vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi, et nos vidéos 2020 euh, bien évidemment. Bélier et ascendant. Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on va parler euh, de l'entrée du Soleil en Capricorne, enfin il est entré le 22, mais bon il commence vraiment sa course là cette semaine, et d'autant plus qu'il va y avoir une nouvelle Lune conjointe à Jupiter. Alors tout ça, c'est quand même... Euh, ça donne une importance, ça, donne, ça braque le projecteur sur un secteur de votre vie, hein, le secteur qui est occupé par le Soleil, la Nouvelle Lune et Jupiter, c'est-à-dire le secteur qui représente votre carrière, vos objectifs, les buts que vous poursuivez, mais aussi les personnages qui comptent pour vous, euh, qui sont importants dans votre vie, vos parents, votre conjoint ou euh, à la limite un supérieur. Hein. Donc euh, ce, ce domaine va être très mis en avant, bien évidemment, euh, puisque Jupiter est de la partie, et surtout au moment de la nouvelle lune, ils sont vraiment en conjonction exacte. Jupiter, on sait que c'est une planète qui est à double facette, hein, euh, euh, qui a plusieurs facettes d'ailleurs, et euh, bon alors que donne-t-elle en Capricorne? Euh, C'est euh, un petit peu difficile à définir dans la mesure où, euh, bon elle a, elle a la réputation d'être quand même assez chanceuse d'apporter des opportunités, euh, mais elle est chez Saturne, hein, dans le signe de Saturne, euh, et dans votre secteur de carrière qui est un secteur saturnien également. Donc il y a beaucoup de saturne, hein, euh, euh, qui est, je, je veux dire, la planète est également mise en valeur et euh, bien évidemment elle est aussi en Capricorne dans votre secteur de carrière, mais pas dans le même décan. Euh, donc bon, euh, tout ce que je peux vous dire c'est que vous faudrait un petit peu modérer les choses, ne pas accorder trop d'importance à, à, à ce qui se passe, parce que euh, ça risque de, de vous prendre la tête et euh, inutile de vous créer des maux de tête, des migraines pour euh, des événements qui sont banals le reste du temps. Mardi et mercredi, la Lune occupera le signe ami du Sagittaire et alors vous serez euh, comment dire, parmi les plus sympathiques du zodiaque, vous irez volontiers vers les autres, vous, vous, il y aura de la convivialité dans l'air, alors peut-être qu'il y aura un, un, un petit un pot entre copains, un dîner entre amis, quelque chose où vous serez réunis avec les autres, et vous pouvez être sûr que ce sera extrêmement chaleureux. Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Euh, euh, D'abord le Soleil est entré en Capricorne le, le 22, il euh, entame donc sa course dans le premier décan et il rencontre non seulement, il rencontre tout de suite Jupiter, mais il y a une nouvelle Lune qui se fait sur euh, en conjonction avec, euh, avec Jupiter. Donc tout ça, euh, est réputé chanceux pour votre signe en tout cas et pour votre premier décan. D'autant plus que euh, ces planètes, cette nouvelle lune sont en harmonie avec Uranus qui se trouve également dans votre premier décan. Uranus qui vous a beaucoup embêté l'année dernière, je vous l'ai déjà dit, surtout en, au mois de juillet. Euh, là, et les choses pourraient se retourner en votre faveur, il pourrait y avoir euh, un, un changement de cap hein, pour certains, vous allez prendre une autre direction, ou vous allez tout d'un coup avoir une sorte euh, de révélation et vous dire ah ben non, euh, il ne faut pas que je fasse euh, comme je l'ai décidé, il faut que je fasse autrement. Bon, alors le Taureau a du mal à changer d'avis, hein, mais justement, mon conseil, c'est que vous écoutiez euh, ces petites voix, qui, ce qu'elles vous disent, et que vous écoutiez aussi les conseils de vos amis et de vos proches, parce que apparemment, euh, vu la conjoncture et, vu, et surtout au vu de cette nouvelle Lune quand même assez chanceuse, euh, on vous donnera des très bons conseils. Bon, je sais que vous n'aimez pas ça, vous aimez, euh, hein, euh, c'est vous qui avez raison, le taureau envers et contre tous, mais là euh, franchement euh, premier décan surtout, hein, euh, vous êtes parfois, même souvent à cause d'Uranus dans l'incertitude en ce qui concerne votre avenir et ce que vous voulez en faire, donc le, le, vraiment euh, les conseils qu'on vous donnera vous seront extrêmement utile pour définir euh, exactement euh, ce que vous voulez faire et comment vous allez prendre euh, ce tournant qui se qui se précise, hein. alors il y en a qui l'ont déjà pris, qui ont déjà fait le virage parce que ça fait déjà deux ans hein, qu'Uranus a commencé euh. donc euh, bon euh, écoutez ce qu'on vous dit. Et eh bien jeudi et vendredi, évidemment, la Lune sera en Capricorne, ce sera la nouvelle Lune, ce sont les deux meilleures journées de la semaine et c'est aussi euh, peut-être le, le bon moment pour partir, hein, pour aller vous aérer euh, quelque part, vous changer les idées, il euh, euh, y a une notion de fête hein, aussi avec la conjoncture et surtout avec la nouvelle Lune. Bon, il est vrai que nous sommes dans une période de fête, donc euh, j'enfonce un peu les portes ouvertes. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine. Des changements dans le ciel, euh, je ne suis pas sûre qu'ils vont forcément vous plaire, mais euh, ça dépend de votre ascendant, hein, donc euh, on va donner la, la version un petit peu positive. Alors il se trouve que le Soleil vient d'entrer euh, en Capricorne, là le 22, qu'il est tout de suite en conjonction avec Jupiter, ça c'est un bon aspect, hein? et non seulement ça, mais il va se former une nouvelle Lune jeudi, c'est-à-dire que nous aurons la conjonction, c'est-à-dire la rencontre dans le même signe, au même endroit, du Soleil, de la Lune et de Jupiter. Donc c'est quand même euh, euh, quelque chose d'important, ça met l'accent très fort sur un domaine de votre vie qui est un domaine financier. Hein? Alors je vous l'ai souvent dit, c'est pas l'argent que vous gagnez, c'est l'argent dont vous profitez par héritage, par donation, euh, parce qu'on vous rembourse un dommage euh, ou euh, parce que vous allez vendre quelque chose, un bien, euh, euh, n'importe quoi qui va vous, vous rapporter de l'argent. Alors ça concerne surtout pour l'instant le premier er décan qui est plutôt, euh, on va dire dans un versant positif, hein, vous allez avoir des bons aspects euh, toute l'année. Donc euh, je dirais que vous allez peut-être euh, euh, bah recevoir une certaine somme, euh, euh, quelle qu'en soit la raison, et que eh bien euh, je vous conseille euh, d'avoir la sagesse de le placer, ne le laissez pas sur votre compte courant, sinon vous allez le dépenser, je vous connais les Gémeaux, hein? vous aimez euh, les, ceux qui sont des vrais Gémeaux, hein? pas, euh, alors vous pouvez avoir un ascendant qui va dire le contraire, hein? vous êtes Gémeaux ascendant vierge et encore je ne suis pas sûre, hein? euh, euh, je connais des Gémeaux ascendant Vierge qui étaient très dispendieux aussi, par exemple Johnny Hallyday, hein, Gémeaux ascendant Vierge, bon il dépensait beaucoup. Donc je vous conseille vraiment de mettre cet argent de côté, de le faire fructifier. Samedi et dimanche, des bonnes journées pour vous, la Lune sera en Verseau, donc dans votre secteur de joie, alors je ne dis pas qu'il y aura forcément de la joie, hein, mais euh, bon, vous serez euh, dans une ambiance amicale, conviviale, il y aura... Bon, c'est vrai qu'on est dans une période de fête, donc on, on travaille moins, on voit plus les copains, les amis... Euh, euh, bon, en tout cas je peux vous dire que vous passerez deux très bonnes journées! Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine euh, Eh bien les planètes se placent face à vous euh, dans la mesure où le Soleil vient d'entrer en Capricorne comme tous les ans à peu près à la même époque enfin à peu près au même moment euh, et il forme tout de suite une conjonction avec Jupiter et une nouvelle Lune qui se place également sur Jupiter donc ça c'est quand même euh, c'est un moment important hein, dans votre relation à l'autre, dans votre relation au monde en général, puisque euh, le, ces planètes, cette nouvelle lune se situe dans le secteur qui représente euh, les autres, le monde extérieur, vos rencontres, vos unions, vos associations, bref, vous pouvez donc sous cette impulsion, sous ces énergies, décider de vous associer avec quelqu'un, ou faire une rencontre peut-être amoureuse, hein, quelque chose qui va vous faire battre le cœur. et avec Jupiter dont on sait que c'est un amplificateur, hein, une sorte de loupe, et euh, eh bien ça peut prendre de l'importance. Je vous conseille euh, de garder les pieds sur terre, de ne pas euh, tout de suite imaginer euh, quoi que ce soit qui arrive de positif. Hein, euh, Restez vraiment, euh, comment dire, euh, raisonnable, hein, si c'est un mot qui a euh, du sens pour le cancer, euh, sauf si vous êtes ascendant capricorne évidemment. Hein mais ou Vierge, hein, toujours des signes de terre sont très raisonnables. Euh, en tout cas, euh, bon, vous avez un imaginaire euh, dont on connaît la puissance et quoi qu'il arrive, vous allez, euh, tout, tout d'un coup, ça va prendre des proportions dans votre tête. Donc euh, bon, vous vous asseyez vous, euh, <rire> et puis vous essayez hein, de, de, de, de voir les choses dans leur réalité, non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. Jeudi sera une bonne journée parce que ce sera justement le jour de la nouvelle lune, et alors euh, bon, euh, dans, dans des domaines moins, moins importants, vous pourriez recevoir une invitation, euh, ou, ou euh, sortir avec des amis. Enfin bref, votre vie euh, sociale sera mise au, au premier plan par cette conjoncture. Il peut y avoir aussi un, un, une petite fête euh, au bureau, euh, là où vous travaillez. Il euh, y a un côté, on se, on se réunit et on prend du bon temps. Lion et Ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, euh, nous abordons la période Capricorne, hein, période saturnienne s'il en est, et encore plus cette année que les autres. Euh, je vous explique. Donc le soleil vient de rentrer euh, en Capricorne, là le 22 et il... Euh, ça c'est plutôt une bonne chose, il, il, se, il est tout de suite en conjonction avec Jupiter, hein, qui elle-même vient de rentrer euh, le 2 décembre euh, dans ce signe, le Capricorne, et il va y avoir jeudi une nouvelle lune qui va être posée sur jupiter, hein. donc nous aurons une triple conjonction soleil lune jupiter, c'est quand même normalement quelque chose d'assez chanceux, il y a des opportunités à saisir, il y a euh, euh, des choses à conclure parce que quand même on est euh, le Capricorne, il est géré par Saturne, il hein, faut pas l'oublier. Euh, donc il y a quand même des choses à, à terminer hein, euh, avec cette conjoncture. Vous pouvez terminer un travail, par exemple, qui vous a demandé euh, euh, beaucoup d'heures, hein, qui a été un travail important, parce que euh, en réalité le Capricorne, c'est votre secteur du travail, hein, donc euh, Bon, je suis d'accord, c'est pas très fun, hein, mais euh, bon, euh, vous serez peut-être très content, soulagé d'avoir terminé ce travail, mais il n'est pas exclu non plus qu'on vous propose euh, de prendre davantage de responsabilités, euh, ce qui ne vous déplaira pas du tout. Hein, en tant que lion, vous aimez bien avoir des responsabilités. Donc qu'est-ce qui vous est conseillé là de montrer euh, montrez, euh, comment dire, euh, vos talents, mettez en avant votre sens de l'organisation, votre perfectionnisme, hein, qui est toujours très important chez le lion. Euh, sois, bon en fait, soyez vous-même hein, euh, avec vos qualités, euh, et euh, ce sera pris en compte euh, si jamais il y a une possibilité de promotion mardi et mercredi la lune sera en sagittaire donc elle vous valorisera, elle mettra justement vos qualités, euh, euh, vos talents, euh, elle mettra en avant tout ce qui euh, euh, fait de vous euh, quelqu'un qu'on peut admirer ou qu'on regarde parfois avec admiration et, et qui sait d'ailleurs attirer les compliments. Donc attendez-vous à recevoir quelques compliments assez flatteurs. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, des bonnes nouvelles pour vous! En effet le Soleil vient d'entrer chez euh, votre ami le Capricorne, bon, ce n'est pas une grande nouveauté, il le fait tous les ans <rire> à la même époque, mais euh, cette année il rencontre immédiatement Jupiter, et jeudi, il y a une nouvelle Lune qui se pose elle aussi sur, Jupi sur Jupiter. C'est-à-dire qu'on va avoir une triple conjonction, Soleil, Lune, la nouvelle Lune et Jupiter. Et ça, on peut dire que c'est extrêmement chanceux pour vous, d'autant plus que ces trois planètes se trouvent en harmonie avec Uranus euh, qui est en Taureau. Vous voyez, ça fait un, un triangle dans votre zodiaque et on dit qu'un triangle, c'est toujours chanceux parce que les, les énergies planétaires euh, fonctionnent librement, sans entrave. Bon, il ne faut pas qu'un des, qu des sommets du triangle soit coupé par un carré, mais bon, là je ne peux pas savoir, je n'ai pas votre thème. Hein dans l'absolu, cette, con, cette conjoncture est très positive, donc je vous conseille d'en profiter! Ne, ne vous dites pas, ah oui, mais euh, si je fais ceci ou si je fais cela, euh, je vais pas pouvoir faire ça ou je vais avoir mes habitudes bousculées. Non! Prenez, si la vie vous fait un cadeau, hein, si, parce que c'est pas sûr, hein, je suis pas sûre à 100%. Mais si la vie vous fait un cadeau, il faut prendre hein, ce que, ce que l'on vous donne, parce que ça se reproduira pas, hein, forcément quand on... Même dans la vie, quand vous refusez un cadeau à quelqu'un, eh ben, la fois d'après il se dit je ne vais pas lui faire de cadeau, il l'a refusé la dernière fois. Bah eh ben, la vie, c'est pareil. Hein, euh, si elle vous offre une opportunité, surtout saisissez-la, n'hésitez pas, ne perdez pas votre temps à réfléchir de manière stérile, euh, ce sera de toute façon une bonne opportunité. De bonnes journées jeudi et vendredi, puisque bon, jeudi c'est la nouvelle lune, hein, et vendredi la lune sera encore en capricorne, donc euh, voilà, ce sont deux journées où vous serez content de vous, content de votre vie, euh, où vous aurez plus de, de loisirs et de plaisirs que d'habitude, ce qui est normal si vous êtes en vacances, et où vous profiterez donc des plaisirs de la vie, euh, sans modération j'espère. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine. Les... le Capricorne est en vedette. Alors le Capricorne, vous savez, c'est votre secteur de la maison, de la famille, euh, euh, du passé aussi, et donc le soleil vient d'y faire son apparition le 22, et tout de suite après, euh, dès, euh, euh, dès aujourd'hui, dès lundi, et eh bien le soleil est conjoint à Jupiter, la planète de chance, et il va y avoir une nouvelle lune jeudi, et cette nouvelle lune sera posée évidemment sur jupiter. Alors tout ça, ça nous fait une conjoncture, euh, bon, qui n'est pas euh, aussi chanceuse que si elle était dans un signe d'air par exemple, si elle était en verso. Mais euh, bon, elle est, là elle est chez saturne, hein, c'est quand même une planète un peu restrictive. Donc elle donnera peut-être pas euh, tout son potentiel, mais malgré tout, euh, il pourrait y avoir quand même quelque chose de très agréable pour vous et surtout pour le premier des camps. Alors est-ce que vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps C'est possible. Est-ce que vous allez partir euh, en vacances dans une maison familiale C'est possible aussi. Vous pouvez également euh, retourner dans un endroit où vous n'êtes pas allé depuis longtemps. Euh, tout ce qui fait appel, fait retour du passé va être mis en valeur par cette conjoncture. Donc euh, pas de nostalgie s'il vous plaît, appréciez hein, ce que la vie vous offre là, euh, il y a quand même un côté où, où vous allez apprécier avec Jupiter forcément. Hein, euh, en plus de ça, vous, vous serez assez euh, entouré, euh, euh, disons que, et, et agréablement entouré, donc euh, euh, ce sont des, des bons moments à venir où le passé ne va pas vous troubler, au contraire il va vous émouvoir, et vous faire du bien. Un bon week-end en perspective, parce que samedi et dimanche, la lune sera en Verseau, donc il euh, bah, y aura du plaisir au programme que ce soit euh, parce que vous aurez des loisirs qui vous plairont, ou parce que vous serez avec vos enfants et vous ferez, euh, euh, vous aurez des activités euh, amusantes ou, ou artistiques, ou alors vous irez voir un film, un spectacle, euh, bref, euh, c'est vraiment du plaisir au programme. Musique Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, euh, l'arrivée euh, du Soleil en Capricorne qui s'est faite euh, là le, le, le 22, donc euh, c'est quand même très nouveau, hein, et surtout sa conjonction avec la planète de chance Jupiter, euh, les deux euh, s'agrémentant, on va dire, d'une nouvelle lune jeudi qui sera directement posée sur jupiter. Alors dire qu'elle est chanceuse, je vais peut-être pas aller jusque là parce que n'oublions pas que nous sommes, que tout ça se passe en Capricorne. Et que le Capricorne c'est un signe qui est en bon aspect avec le vôtre, c'est d'accord, mais c'est le signe qui est géré par saturne. Hein, euh, donc ces planètes, elles habitent là chez Saturne. Elles sont sous le, le, le sous le règne de cette rigoureuse planète. Alors quoi Que va-t-il se passer Va-t-il faire froid euh, avec cette nouvelle lune Ou est-ce que euh, vos relations avec votre entourage ne seront pas euh, ce qu'elles devraient être Bon, c'est pas sûr, hein? ça peut aussi être une conjoncture positive pour beaucoup d'entre vous qui vont revoir euh, des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, ou qu'ils avaient un petit peu laissé tomber, hein, on va dire. Euh, bon, c'est les fêtes, hein? euh, donc c'est un moment propice pour revoir euh, euh, certaines personnes, euh, des frères et des sœurs que vous ne voyez pratiquement jamais, par exemple. Euh, vous avez l'art, hein, le Scorpion, parfois de vous éloigner euh, de, vos, de ceux avec qui vous avez grandi, euh, tout simplement parce que vous avez changé de vie ou vous ne les aimez pas pour telle ou telle raison. Euh, écoutez, c'est la période des fêtes, Faites un petit effort, réconciliez-vous, allez vers les autres. Hein? Allez-y. De bonnes journées jeudi, vendredi, euh, étant donné que jeudi c'est la nouvelle lune et vendredi la lune sera encore en Cancer, en Capricorne, pardon. Donc euh, bon, il euh, y aura euh, de, de, des échanges, du mouvement. Peut-être que vous allez faire un, un petit déplacement, hein? c'est possible. Euh, nous arrivons euh, au, au réveillon du jour de l'an, vous allez peut-être partir quelques jours euh, chez des amis, euh, dans de la famille, et euh, vous réunir euh, tous euh, pour passer le seuil de la nouvelle année. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, tout le monde vous quitte! Hein? <rire> non, je parle des planètes hein, bien évidemment puisque euh, euh, ben là, il y en a pratiquement plus hein, dans votre signe à part euh, Mercure, mais elle se retrouve donc en Capricorne, le soleil vient d'y entrer, il va être conjoint à, tout de suite à votre planète maîtresse, à Jupiter, et il y aura une nouvelle lune jeudi qui va également se poser sur Jupiter. Donc ça pourrait être quelque chose de chanceux pour vous sur le plan financier. Alors, bon, euh, on peut penser que cette année, dans l'année qui vient, avec Jupiter en Capricorne, vous allez peut-être vouloir acheter un bien immobilier, acheter de la pierre, quelque chose de solide, c'est possible. L'idée peut vous venir à la faveur de la nouvelle lune, ou alors vous pouvez déjà pour certains avoir trouvé euh, ce que vous cherchez, et, euh, et conclure cette affaire, hein. ça n'est pas exclu. Il sera euh, question de toute façon euh, d'argent, de, de possession, parfois d'emprise hein, avec euh, cette conjoncture, mais bon elle, elle, est, elle est positive, hein. alors donc je dirais plus que vous allez pouvoir euh, acheter euh, acquérir quelque chose, en tout cas si vous êtes du premier er décan, hein, parce que la, la conjoncture concerne surtout ceux qui sont nés en novembre. Euh, bon, c'est... si vous avez euh, des achats d'une autre nature à faire, bah ben écoutez, c'est le moment, hein, lancez-vous! Samedi et dimanche euh, seront des bonnes journées pour vous, la Lune sera en Verseau donc euh... Peut-être vous allez faire un, un petit déplacement, en tout cas il y aura du mouvement autour de vous, peut-être qu'on viendra vous rendre visite, euh, ça bougera et vous serez content parce que vous aimez bien quand ça bouge. Hein. Il y a un côté statique chez le Capricorne, surtout dans le secteur qu'il occupe dans votre thème, euh, qui peut vous déplaire euh, cette année, mais chaque fois que la Lune sera en Verseau, ça bougera! Oh, la Lune ou, ou d'autres planètes! Hein. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire, hein? le Soleil vient de rentrer chez vous et alors c'est vraiment a priori hein, pour ceux qui le fêtent cette semaine, un très bon anniversaire dans la mesure où le Soleil est tout de suite conjoint à la planète de chance Jupiter et il y a une nouvelle Lune jeudi qui se pose également sur Jupiter, donc on pourrait effectivement penser que c'est quelque chose de chanceux, mais vous êtes très réaliste hein, vous les Capricornes, et vous ne croyez pas toujours à la chance, vous croyez euh, à la valeur travail, euh, vous croyez à tout ce qui de, demande des efforts, tout ce qui demande euh, une implication euh, profonde, et, et vous n'avez pas toujours tort. Hein. Euh, euh, la chance c'est vraiment euh, on se la crée soi-même, mais peut-être que vous vous êtes créé votre chance hein, euh, premier er décan, dans la mesure où il y a aussi le bon aspect d'Uranus qui est en jeu dans cette conjoncture. Donc là euh, je dirais que ça va être vraiment un moment, peut-être un tournant hein, que vous êtes en train de prendre, ou que votre vie est en train de prendre malgré vous, mais c'est un bon tournant qui va vous amener très certainement à vivre une vie plus libre, à vous sentir plus libre et parfois plus libre par rapport à des conventions, par rapport à l'image que vous avez de vous, euh, et ce sont des, des changements qui semblent comment dire, banals, mais qui sont extrêmement importants au plan intime et, et personnel. Donc euh, euh, aller vers tout ce qui euh, euh, peut apporter justement plus de liberté dans votre vie, même même si c'est au niveau du travail, hein? même si vous décidez de travailler moins, d'être un peu moins impliqué dans vos responsabilités, ça ne peut pas vous faire de mal. Alors évidemment jeudi et vendredi seront des bonnes journées puisque jeudi c'est cette fameuse nouvelle lune conjointe à Jupiter et qui aura euh, quand même une certaine rémanence hein, pendant plusieurs jours. Euh, vous vous, a priori, hein, maintenant je n'ai pas votre thème, mais a priori vous vous sentirez bien, vous aurez l'impression d'avoir de l'importance ou qu'on vous accorde une, une forme d'importance. Hein. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est une, une bonne conjoncture, je ne peux pas dire mieux, sauf si euh, d'autres planètes font des dissonances, mais euh, bon, ça c'est individuellement qu'on peut le savoir. <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, euh, eh bien c'est un impérialisme, celui du Capricorne, hein, vous êtes sous sa domination, le Soleil vient en effet de rentrer dans ce signe, il est tout de suite conjoint à Jupiter qui est en Capricorne, et la Lune va s'en mêler puisque nous allons avoir une nouvelle Lune jeudi, euh, donc posée sur Jupiter. A priori c'est une conjoncture qui peut être chanceuse étant donné qu'en plus de ça elle est en bon aspect, avec votre maître euh, Uranus hein, qui vous a quand même embêté euh, toute l'année, alors là, euh, je sais pas, il y a comme une situation qui se retourne tout d'un coup, euh, vous n'êtes plus embêté, vous n'avez plus les soucis euh, que vous aviez, vous les chassez, mais bon, c'est peut-être euh, tout simplement euh, euh, dû euh, au fait, hein, euh, à, à l'ambiance festive, ou parce que vous allez faire quelque chose de spécial, euh, euh, pour les fêtes, euh, que vous allez euh, peut-être retrouver des amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. Il euh, y a toujours une notion euh, avec le Capricorne, le passé, le passé qui se manifeste de nouveau sous une autre forme. Hein. Alors ça peut être justement donc des amis que vous revoyez, mais ça peut être aussi euh, une situation que vous revivez, hein, une situation... Euh, euh, alors on est chez euh, Saturne, donc avec Saturne, il faut compter euh, de sept ans en sept ans. Mais bon, on, on, on, là j'exagère un petit peu, hein, je vais un petit peu trop loin, je pense pas que vous reviviez des situations euh, importantes du passé, mais ce sont à mon avis plus des impressions et des sensations euh, que vous allez ressentir intérieurement mardi et mercredi seront de bonnes journées avec la lune du sagittaire, euh, vous pourrez euh, finalement faire euh, ce que vous conseille aussi la conjoncture, c'est à dire vous occuper des autres, vous, vous occuper de ceux qui ont des problèmes, euh, vous aimez bien, vous avez un côté euh, assistante sociale hein, souvent, <rire> ou alors euh, travailleur euh, social, euh, Bon, je vous l'ai souvent dit, hein, vous êtes dans l'humain la plupart du temps et euh, ça va être accentué par la présence euh, de la Lune en Sagittaire. Musique poisson Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai plutôt des bonnes nouvelles pour vous. Hein. D'abord euh, le Soleil vient d'entrer en, en Capricorne qui est un signe ami et qui justement représente vos amitiés et ensuite eh ben, nous avons jupiter qui y est aussi et le soleil est tout de suite conjoint à jupiter et jeudi ce sera la nouvelle lune et la nouvelle lune bien évidemment elle se posera sur jupiter. Donc tout ça c'est quand même assez bénéfique pour vos relations amicales, pour vos projets quels qu'ils soient, vous avez sûrement euh, prévu des choses pour le réveillon, pour cette fin d'année et je peux vous dire une chose, c'est que tout se passera bien. Les planètes en Capricorne sont donc en harmonie avec vous, mais elles sont aussi en harmonie avec Uranus, euh, laquelle est en phase avec vous depuis déjà au moins deux ans. Donc euh, tout ce que vous avez entrepris depuis deux ans est en train de de porter ses fruits, vous avez peut-être mis, vous êtes peut-être mis un objectif ou quelque chose comme ça et ben, la configuration semble dire que vous atteignez ces objectifs et que vous, vous réalisez quelque chose, ou vous vous réalisez vous-même. Ce qui est important c'est euh, que vous vous développiez, hein, avec Jupiter on développe toujours, que vous développiez encore davantage euh, ce que vous avez mis en route avec Uranus depuis deux ans. Un nouveau centre d'intérêt, euh, quel qu'il soit, a, a pu prendre beaucoup de place, ou une personne hein, avec qui vous avez des intérêts en commun, et donc là, la conjoncture en Capricorne vous dit que ça peut se développer encore davantage et vous apporter bien évidemment euh, beaucoup de plaisir. Jeudi, vendredi, bon c'est normal, ce sont des bonnes journées puisque jeudi c'est la nouvelle lune et que vendredi la lune sera encore en, en Capricorne. Donc euh, tout ce qui est du registre euh, de l'entraide, de, de la solidarité, de l'amitié, tout ça sera mis en vedette par cette Lune du Capricorne. Profitez-en pour rappeler des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez tendance souvent hein, un peu à les laisser tomber, mais ça je vous l'ai déjà dit. C'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine, D'ici là, vous pouvez, si vous voulez plus d'horoscopes encore, consulter le site rtl.fr, appeler le 3210 ou alors aller sur le site du Figaro TV Magazine. Bonne semaine